Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie et qui traitera comme précédemment annoncé de l'utilisation de la librairie Adafruit GFX Alors dans cette première vidéo nous allons euh, nous intéresser au composant principal de toute image en informatique qui est le pixel Le pixel est l'unité de base qui permet de définir une image en informatique et c'est l'unité utilisée pour définir la résolution d'une image aussi par exemple, la résolution de notre écran TFT LCD est de 320 par 240, ce qui veut dire que l'image se compose de 320 pixels en largeur et de 240 en hauteur. La programmation euh, graphique sur l'écran TFT LCD euh, va consister au changement de la couleur de chacun de ces pixels, ce qui correspond à 76 800 pixels, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors pour commencer, il faut trouver un moyen d'identifier chaque pixel de l'écran. Eh bien c'est simple, chaque pixel de l'écran correspond à des coordonnées x, y dans un repère cartésien le repère est représenté comme vous pouvez le voir ici. Alors ici nous avons le point de départ, donc le point 0,0. 0. La largeur de l'écran correspond à l'axe X. La hauteur de l'écran correspond à l'axe Y. Pour pointer par exemple sur ce pixel, il suffit de donner la valeur XY correspond à 18. À YA6. il nous suffit alors de donner une valeur de couleur à chacun de ces 76 800 pixels pour enfin avoir une image pour ce faire nous allons vous présenter un petit programme qui va nous permettre de manipuler quelques-uns de ces pixels et de vous montrer comment les utiliser nous avons ici notre montage qui est fait on a déjà uploadé le programme et on va voir son fonctionnement. On a l'allumage successif d'une série de pixels dans l'écran qui sont coloriés en bleu. Maintenant, nous allons attaquer la partie programmation et voir comment on arrive à ce résultat. Nous voici avec le programme qui nous a permis de commander les pixels de notre écran. Le programme se présente comme ceci. Nous commençons par les includes. Donc, on va appeler la librairie qui va gérer la communication SPI entre l'Arduino et L'écran, donc SPI.H Bien sûr, il ne faut pas oublier Adafruit GFX, c'est elle qui va nous permettre de commander les pixels. Et euh, plus tard, on verra dans les prochaines vidéos comment créer euh, les primitives, euh, les formes primitives qu'on peut afficher. Là, le Adafruit ILI 9341. Le ILI9341 c'est le circuit qui est le circuit, euh, qui, est, est le circuit euh, qui est le contrôleur vidéo pour l'écran. Donc il faut appeler l'include de sa librairie. Il nous faut maintenant définir quelques, vari... quelques constants. Nous allons définir pour commencer TFTDC et TFTCS qui sont I 9 et 10 utilise le Shield euh, durant sa communication SPI, là on définit la largeur et la longueur de l'écran donc on a 240 pixels en largeur et une longueur de 320 pixels donc la résolution est de 240 par 320. Première chose à faire c'est créer une instance de la classe Adafruit IL-9341 qu'on va appeler TRT donc on donne comme entrée euh, le TFTCS et le TRTDC qu'on a défini par les pins 9 et 10 puisque cet affichage va s'afficher qu'une seule fois euh, pas besoin d'utiliser la boucle loop pour cette démonstration alors on va directement dans Setup Première chose à faire, il faut initialiser notre objet tft, avec tft.begin Dans notre cas, on veut que notre affichage se fasse euh, dans, le, dans un mode paysage donc on va faire une rotation, donc tft.setRotation Si euh, on n'utilise pas ça, l'affichage va se faire de façon euh, portrait il euh, y a quatre valeurs possibles, donc 0 euh, portrait de haut en bas, 1 euh, c'est en mode paysage, 2 euh, c'est inversion de l'affichage et 3 euh, c'est inversion du mode paysage. Et pour finir, pour la partie initialisation, on va initialiser le background de l'affichage avec une couleur noire. Donc la couleur qu'on va donner ici, elle est prédéfinie à l'intérieur de la librairie euh, ili93Adafruit euh, ili9341. Elle est définie comme. Maintenant, on attaque le cœur de notre programme. Donc, comme je vous ai expliqué, les valeurs définissent le, le, le, le pixel, donc euh, l'identifiant pixel, c'est ses coordonnées dans un repère cartésien qui sont X et Y. Bon le choix peut être différent mais dans notre cas on a choisi X et Y pour simplifier euh, la, la, la vision et euh, la façon d'utiliser ces euh, coordonnées. Alors dans notre cas euh, nous avons choisi X nous avons choisi X comme étant un entier euh, non signé, Y c'est la même chose, donc on a deux boucles imbriquées, l'une à l'intérieur de l'autre. Après cela, on a notre condition, donc, dans notre cas on a choisi euh, tout simplement si la valeur de X et la valeur de Y euh, sont des euh, multiples euh, du nombre 10, on va changer la couleur du pixel de noir à bleu. Pour afficher un pixel, lui changer une couleur, Là, on va... la fonction qu'on va utiliser c'est la fonction drawPixel, c'est assez simple, donc c'est dessiner le pixel, qui accepte trois valeurs, la première c'est la coordonnée x, la deuxième c'est la coordonnée y, et la troisième, c'est la couleur dans laquelle on veut afficher euh, notre pixel. Pour avoir un effet d'animation, on a choisi de mettre un petit délai de 50 millisecondes euh, pour que ça soit plus simple et, euh, et que l'allumage des pixels soit plus visible. Pour finir cette vidéo, nous allons vous proposer un petit bonus qui sera comme une application à ce que nous venons de voir avec la manipulation des pixels de l'écran. Cela en vous expliquant pas à pas comment dessiner une fractale de Mandelbrot, comme cela a été vu dans notre vidéo d'introduction à cette série de tutoriels. Pour commencer, il nous faut définir c'est quoi une fractale, et plus précisément la fractale de Mandelbrot. Ne, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas détailler à ce point, car cela transformerait ce tutoriel en cours magistral sur, la math... sur les mathématiques. Ce qui n'est pas le but euh, de cette présentation. Alors, euh, je vous renverrai vers les vidéos de euh, Michael Lamy. Ou euh, micmat qui traite de, du sujet des fractales et celle de ELGJ euh, qui traite précisément de la fractale de Mandelbrot. Je vous conseille vivement d'aller voir ces deux vidéos avant de poursuivre la suite de ce tutoriel. Avant de commencer la programmation de la fractale en elle-même, il faut euh, en premier lieu définir quelques points euh, premièrement la représentation des nombres complexes alors les nombres complexes sont définis comme étant des points sur un plan complexe le plan complexe est défini par l'axe X qui est l'axe euh, des euh, entiers réels donc de la partie réelle et euh, l'axe la euh, Y correspond euh, à la partie imaginaire euh, du nombre alors pour le point Z égale à X plus YI et ZX correspond à la projection du point Z sur l'axe X, ainsi que Y correspond à la projection du point Z sur l'axe Y. Nous allons maintenant définir la fractale de Mandelbrot. La fractale de Mandelbrot est une série définie par Zn plus 1 égale à Zn au carré plus C. Donc, euh, notre euh, programme se bornera à calculer la valeur z plus 1 égale à z au carré plus c et à déterminer si euh, cette valeur diverge vers l'infini. Il est à signaler que z0 égale à 0. donc euh, on verra plus tard dans le programme comment cela se, euh, se fait. Pour finir, il nous faut définir z au carré comment calculer le carré d'un nombre complexe alors z au carré égale à x au carré moins y au carré c'est la partie réelle du nombre complexe z au carré plus 2x 2xy i qui est la partie imaginaire de notre nombre complexe alors dans notre programme, on va calculer ces deux valeurs, x au carré plus moins y au carré, et la deuxième valeur qui est 2xy, et on va les utiliser pour définir la convergence ou bien la divergence de notre série. Nous allons maintenant attaquer la programmation en elle-même. Voilà notre programme. C'est un générateur de fractales pour euh, la plateforme Arduino. Euh, la première chose à faire, c'est bien sûr d'identifier les librairies qui doivent être liées au programme. Donc on a spi.h, AdafruitGFX.h et adafruitili 9341h Donc ça, c'est une obligation. Euh, ici, on détermine quelques constantes. Alors la première, c'est le nombre d'itérations, 99 donc ça correspond aussi au nombre de couleurs, on verra ça un peu plus tard. Là c'est la, la, euh, la largeur de l'écran donc c'est euh, 320 pixels et la hauteur de l'écran donc c'est 240 pixels. Là comme on l'a vu précédemment dans euh, la première partie de cette vidéo, on doit définir les pins euh, DC et CS pour euh, le, le, le, l'utilisation de l'écran là on va déterminer ou définir une instance de l'objet Adafruit et l 93 donc on va l'appeler TFT pour que il n'est pas nécessaire euh, d'utiliser des couleurs pour définir la fractale de Mandelbrot mais euh, ça peut être un peu plus esthétique de voir ça sous forme de couleurs donc euh, on va choisir sans couleurs, ces couleurs ont été déterminées via un nuancier euh, html donc c'est assez simple on peut changer la nuance euh, les nuances utilisées euh, pour l'affichage euh, ici comme je vous ai dit il y a 99 couleurs mais il faut ajouter le noir donc il est là donc la couleur noire il faut l'ajouter euh, à la liste euh, de nos de nos couleurs alors on va commencer par la fonction setup Ici aussi, puisque l'affichage va se faire qu'une seule fois, donc on n'aura pas besoin de la boucle loop. Alors, dans setup, on va commencer bien sûr avec tft.begin. On va lancer notre objet euh, dans notre classe tft. Et puis, on va définir euh, l'affichage la, de l'écran en mode paysage. Donc, avec la rotation euh, rotation one. Et là, on va tout mettre en noir donc euh, on va mettre le background en noir maintenant on a notre fonction qui est drawMandelbrot donc c'est la fonction qu'on a définie. elle est là, qui dessine la fractale de Mandelbrot alors première chose il faut positionner le curseur sur le premier euh, pixel, donc aux coordonnées x, y, correspondant à 0, 0 comme vous avez pu le voir donc on a la nouvelle partie réelle de notre nombre complexe, la nouvelle partie imaginaire de notre nombre complexe, donc ça, ça correspond à Zn euh, N plus 1, donc la valeur de Zn plus 1, et on a an, les anciennes valeurs qui sont old r, donc la partie réelle euh, de euh, z Zn au carré, et la partie imaginaire de z1 au carré si vous vous souvenez par rapport à la définition de la, la fractale de Mandelbrot euh, se déplacer à l'intérieur de l'écran donc euh, c'est comme une matrice donc automatiquement il y aura deux boucles imbriquées la première est une boucle FOR qui va faire varier la valeur de X la deuxième est une boucle FOR euh, qui va varier la valeur de Y donc on va aller de 0 à screen width donc automatiquement la largeur, la largeur de, de l'écran ainsi que de, de zéro jusqu'à la hauteur de l'écran et à chaque fois on fait un ajout. Là, on a un petit compteur qu'on va utiliser plus tard, ce compteur sera utilisé pour le, les itérations pour chaque euh, point euh, du plan complexe ou bien de notre écran de chaque pixel. Alors, la première chose à faire c'est ça. Donc, ça, on va le traiter maintenant. En premier lieu, ça, ça, c'est une représentation de notre écran. Donc, comme on, le, nous voulons le voir, donc on va prendre chaque pixel euh, x, y et euh, calculer la, euh, la divergence possible euh, de la suite de Mandelbrot pour chaque point. Mais euh, comme vous pouvez le voir, on a deux référentiels. Alors, le premier référentiel correspond au référentiel de pixels de l'écran. Donc, il est à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, il définit de 0 à 320 et de 0 à, 200 à 240. Calculer des valeurs en carré de 320 par exemple, ou bien de 200, 200 au carré, c'est assez fastidieux pour notre carte Arduino. Donc euh, la meilleure solution, c'est de, de changer d'échelle. Et c'est ce que fait la fonction euh, FloatMap. Donc, elle va faire un changement d'échelle entre la définition des X et des Y. Elle va changer de référentiel entre la valeur des pixels et notre nouveau référentiel qui est imaginaire à l'intérieur de notre écran. Donc, elle sera plus simple puisqu'elle sera bornée entre moins 1,7 jusqu'à la valeur de 1. Est de euh, moins 1,5 jusqu'à 1,5. Donc, ceci va simplifier grandement les calculs nécessaires pour l'obtention euh, des, des, des points de la fractale de Mandelbrot. Nous voilà revenus à notre programme. Donc, euh, comme je vous ai dit, la fonction map float, elle est définie à ce niveau. Proche de la fonction map définie comme référence à l'intérieur de, de la librairie arduino Mais la seule, le seul changement c'est que map, la fonction map ne, ne, ne donne que des valeurs euh, entières et là euh, on a besoin de valeurs en virgule flottante pour pouvoir faire les calculs donc c'est pour ça qu'on a fait notre propre version de la fonction map donc en entrée on a la valeur de x et la valeur de y bien sûr et la première échelle, donc de 0 à 320 dans, dans, dans ce cas, et la deuxième échelle qui est euh, entre moins 1,7 et 1,5. Bon, je me suis trompé dans la première partie, j'ai dit 1, mais euh, c'est 1,5. Et moins euh, 1,5 et 1,5. Donc c'est tout ce que va faire euh, cette fonction. Donc elle va correspondre la valeur de x à une nouvelle valeur dans le nouveau référentiel ok alors ici on a les deux valeurs de la constante c donc on va prendre la valeur de x la valeur de y dans le nouveau référentiel et on va les donner à, notre, à la valeur de, le, à, aux valeurs de, de la constante c euh, qu'on a vu dans l'équation de Mandelbrot donc dans la série de Mandelbrot puisqu'on a z au carré n euh, plus c on verra bien comment l'utiliser maintenant là on va créer une boucle while donc qui va itérer pour chaque point elle va calculer euh, le, le carré donc Zn au carré et puis qui est défini ici comme on l'a vu donc new r donc le nouveau nombre réel correspond à au carré de l'ancien nombre réel moins la partie imaginaire au carré donc euh, plus pour la euh, partie imaginaire on a deux fois la, la, la valeur euh, réelle fois la valeur imaginaire comme on l'a vu précédemment et là on a le calcul de la nouvelle variable qui est Zn plus 1 donc old r égale la nouvelle valeur, la nouvelle valeur plus la constante C donc la composante réelle de la constante C et la nouvelle valeur imaginaire plus la constante, la, la, la composante euh, imaginaire de, de la constante c, et on reboucle euh, 100 fois, donc euh, automatiquement. Là, on a notre condition. Si on arrive, i arrive, en nombre maximum d'itérations, la boucle sort, donc on va arrêter le while. Et euh, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire et ben, on va donner, on va dessiner. Euh, ou bien laisser le point en noir, donc ce point euh, correspond ou bien fait partie de la fractale de Mandelbrot, de, de la partie euh, du domaine de Mandelbrot, sinon si le carré, donc cette valeur imaginaire au carré plus euh, réel au carré, elle est inférieure à 4, bon, on peut trouver sur le net euh, d'autres euh, euh, programmes qui utilisent la, la valeur de 16, mais euh, pour faciliter le calcul et pour ne pas surcharger l'Arduino, euh, j'ai opté pour la valeur de 4, donc si cette valeur est atteinte, on va, su on va penser que la, la, la suite va diverger, donc elle est, elle est, euh, si elle est supérieure à 4, donc automatiquement elle va diverger. Ok vient maintenant la partie principale qui est le dessin de notre pixel alors la valeur de la couleur elle change par rapport à quand est-ce que la, la boucle va s'arrêter donc on va donner une valeur de 0 à 99 et ça va colorier notre image donc elle va nous donner la valeur de ce pixel les données d'entrée sont X et Y, bien sûr, c'est les coordonnées du nouveau point dans le référentiel de l'écran, pas notre nouveau référentiel. Voilà, nous allons maintenant voir à quoi correspond l'exécution de ce programme sur notre écran sur Arduino. Voilà, c'est tout pour la première vidéo de cette nouvelle série consacrée à l'utilisation de la librairie GFX, Adafruit GFX sur les écrans euh, TFT. Donc, euh, euh, dans notre prochaine vidéo, on va attaquer les primitifs, donc comment dessiner une, euh, les formes de base géométriques, donc une ligne droite, un, un segment de ligne droite, euh, les triangles, les carrés, on verra bien les cercles, comment les dessiner. Euh, nous voudrions bien avoir euh, vos commentaires et vos réactions par rapport à ce nouveau format de vidéo. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez nous contacter sur notre groupe euh, sur Facebook ou bien sur euh, notre page sur Facebook aussi. Et, euh, ou bien commenter directement cette vidéo sur YouTube. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et euh, à suivre nos nouvelles vidéos. D'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.